Merci Madame la Présidente. D'abord, des remerciements que je n'ai pas faits dans ma première intervention, parce que si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a une très bonne collaboration entre la Commission, le Conseil et tous les co-rapporteurs. Et vraiment merci, et je voudrais quand même euh, envoyer un petit message à Claude Turmès, parce qu'il a beaucoup contribué à cette réussite. Parce que ça a été vraiment un travail d'équipe, et vraiment je voulais remercier tous les partenaires. Deuxième message, je vous disais sur la COP24, ça serait bien qu'il y ait un scénario euh, avec une référence de 1,5. cinq, donc on attend votre scénario parce que là, vous, la Commission, au niveau de cette COP24, vous avez vraiment un rôle à jouer pour dire voilà l'Europe, ce qu'elle propose. Puis troisième chose, mes collègues, je me dis, regardez cette législature sur cinq ans, quel a été le projet qui était vraiment un projet européen, eh c'est celui-là. Je trouve que le projet qu'on a bâti ensemble indique bien aux anti-européens, voilà ce qu'on peut faire de l'Europe. Parce que ça a un sens qui est tourné sur l'avenir. Il y a une protection au niveau de la planète et de l'humanité. Il y a une, une indépendance énergétique. Et tout à l'heure, mon collègue en a parlé sur la géostratégie. Et en même temps, ça. Euh, on est sur la précarité, on peut répondre à la précarité énergétique, donc je veux dire que c'est vraiment un projet européen porteur en disant voilà ce que l'Europe peut faire. Et vous voyez, quand il y a ces élections européennes, je me dis, ben, euh, voilà un bon exemple, et s'il y avait beaucoup de projets européens comme ça, eh bien plus personne ne s'interrogerait pour dire on n'a pas besoin d'Europe. Mais si, on en a besoin. Voilà ce que je voulais vous dire et merci.